Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Un document maître peut regrouper des fichiers individuels pour chaque chapitre d'un livre, d'un rapport, etc. Pagination, table des matières et autres index couvrent l'ensemble du document ainsi constitué. Nous allons voir l'inverse, c'est-à-dire comment convertir un document maître en un document unique, comment réunir les sous-documents. Deux étapes. Format, section, les sous-documents figurent dans des sections liées. Sélection de toutes les sections par majuscule clic en fin de liste, pour tout sélectionner, puis supprimer. OK. Les sections sont supprimées et le contenu est intégré dans le document. Bien entendu, les fichiers liés, les fichiers d'origine, ne sont pas supprimés. Puis nous terminons par fichier « Exporter » au format ODT.